Je suis salariée donc, en production porcine depuis 8 ans. Et aujourd'hui, je m'occupe du poste PS Engraissement et je suis polyvalente. Je surveille euh, les truies, donc savoir si elles ont bien à manger, j'insémine et je produis des cochons, euh, j'engraisse des cochons tous les jours. Je suis les mises je suis un peu euh, infirmière, sage-femme et euh, docteur, parce que en fait, j'ai un peu tous les rôles à m'occuper des animaux. En bac pro, on a fait des stages en lait, en viande, en. Donc du coup le fait d'avoir multi-stages ça m'a permis aussi de voir autre chose et de me guider vers mon, vers mon boulot aujourd'hui. Je suis très animalière et c'est vrai que prendre soin des porcelets, même de la truie, je, je m'éclate. Je suis passionnée. Plusieurs stagiaires qu'on a là maintenant aujourd'hui sont des femmes et quand on regarde les recherches d'emploi, il y a beaucoup plus de femmes qui cherchent euh, des boulots dans l'agriculture parce que l'agriculture maintenant euh, c'est devenu euh, une, bah, une passion que, que ce soit pour un gars ou pour une euh, nana et les facilités, les outils de travail qu'on a maintenant aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne permettent pas de dire que le boulot est super physique, Je... c'est dur c'est sûr parce que bah, voilà on travaille 39 heures par semaine et que minimum. Mais c'est prenant et. Mais non, c'est. Une femme a tout à fait sa place. Pas forcément en maternité, comme tout le monde le. mais dans tous les postes.